C'est bon l'eau Salut les gens Aujourd'hui on se trouve sur Mario 35 et pourquoi Bah tout simplement parce qu'il y a un événement en cours Et oui Et en quoi consiste cet événement Vous allez me dire En fait il faut juste terminer 5 châteaux Voilà c'est tout Wow Oh On commence directement ici Ah d'accord On a directement une feuille. Bah pourquoi pas Je veux le temps Le temps c'est de l'argent Hop là Hop là Hop là Allez Cassez-vous, hop là, vous me faites pas peur. Moi je vais prendre l'argent qui tout en haut. Je suis sur mon nuage magique, c'est moi, Sangoku Goku. Allez, il va passer vite le nuage magique. Je suis sans Goku, vous ne pouvez plus rien contre moi. Ce jeu est vraiment génial. J'arrive, j'ai perdu mon nuage. J'ai perdu, je suis tombé. Waouh! Oh, je saute, j'ai failli rebondir jusqu'à dans l'espace. Ah bah je suis, je suis, tombé. Oh là là là, attention au premier château. Hein. Attention à la boule de feu, elle fait peur. Waouh, waouh, waouh. Wow. Wow. Tu croyais m'avoir et eh bah ben, non, une fleur. J'adore les fleurs, exactement comme Jojo Bernard. Oh là là là là, qu'est-ce que c'est que ça Ah, c je me suis fait plein de quêtes, les amis. Je, je refuse, je refuse. Ah, ah, ah. Ah ah ah. Non je me suis fait quêtes encore une fois. Eh bah voilà, je suis tombé. C'est parce que c'était l'échauffement, tu comprends Ça fait longtemps que je suis pas allé et puis allez en rouge 3-2 1, C'est parti, let's go. Le temps c'est de l'argent. Allez, ah, je suis mort. Faut que j'arrête de faire le con. D'accord, très bien, on va arrêter de faire le. Je veux la fleur. Ah ah Tu pensais m'avoir, mais non. C'est moi qui t'ai eu. Ah ah mais non, mais j'ai sauté derrière. C'est quoi cette injustice Oh là là ah. Oh Oh Je suis trop fort Oh De l'argent Et bah ouais y'en a plus Quoi Je fais comment pour passer Ah ah I am inevitable Dépêche-toi Cours plus vite Plus vite Hop là J'ai tué un Bowser Ça compte ou pas Je sais pas si ça comptait Ah là là Ah là là ah Ah Ah Je passe par là Ah mais non je me suis fait pour un quête Ah Allez toi je vais vite te tuer. Et voilà, il est mort. Mais je me suis. Non Mais c'est.. Oh J'ai perdu ma fleur de feu à la fin C'est quoi cette injustice Je suis quoi au monde 1 là Mais oui le monde 1 et il y a un buzzer. Et voilà, allez, Oust Tu allez, tu tu, tu files, m'enfile, je vais pas te voir. Tu dégages Sinon je t'encore l'une T'es une merde Ah mais c'est quoi que... Pourquoi il y a autant de Bowser Bah ouais, tu croyais pouvoir m'avoir et bah non. Ah ah oh, Tu ne m'as pas eu Ah merde merde Laisse-moi, je veux ma vie Hop là Non Oh là là Attention On va récupérer la vie Hop là Mais elle est où la vie Elle a disparu Oh la vie de ma mère Je m'en fiche, je l'aurai Ah voilà Oh là là Elle a fait me faire avoir Mais ça n'a pas été le cas Oh Mais il y a des fleurs partout là C'est quoi ce bordel Ah oh, je veux, j'ai plein de temps Et le temps C'est de... Ah Quoi On est, on est que 5 déjà Mais ça va trop vite Comment je vais faire moi, pour avoir les 5 châteaux s'ils si meurent tous avant moi <rire> Ah Ah bah, Je me dépêche pour rien, parce que la musique elle accélère, mais... Ah, je te jure, si tu m'aurais sorti un pot, je t'aurais défoncé. Oh là là là là là là là là là là là là Vous n'avez pas intérêt à mourir avant moi, je vous préviens les gens, parce que sinon, ça va mal se passer. Okidoki Mais je voulais... Mais quoi Mais c'est... Mais voilà, mais c'est... Je me suis fait faire une injustice par le frère Marteau là, c'est pas de ma faute aussi. Ils ont triché, voilà. J'ose le dire, ils ont triché. J'ai fait un kill, hein, t'as vu Je suis trop fort. Je suis déjà dans les derniers niveaux là, je vais déjà combattre le boss final de, des finales. C'est dans les le dernier monde ça, il n'y a que quelques pièces. Je commence vraiment pas très très bien, mais c'est pas grave parce que je suis le meilleur. Ah, je suis tombé, mais c'est pas grave parce que je, je sais bien me rattraper. Ah, oh, ah, là. oh là là, oh là là là là là là. Oh quel pro, ah quel PGM, ah, ah, ah, ah, hop là l'étoile, qu'est-ce que vous allez faire, ah, ah, ah, je crois que c'était la fin du niveau moi, oh là, ah. oh là là là là là là, j'ai eu très très peur hein vous savez, ah qu'est-ce que c'est que ça, ah, ah, ah, ah c'est la fin, je m'en rappelle, J'ai... ah non, je suis mort, ah, c'était l'échauffement, niveau supérieur. J'ai augmenté le nid. T'es dégueulasse. Une étoile, une étoile, une étoile, wahou Ouais, passe-moi le temps Le temps c'est de l'argent, j'ai déjà dit plein de fois, mais apparemment tu ne sembles pas vouloir écouter. Ah C'est la fin du niveau Eh bah ben, oui ah, ah le château Non, je me suis fait plein de Mais je m'en fiche parce que là ici, il y a une fleur. Non, mais je me suis fait niquer, je voulais... Oh, zut Ah, ah, Ça, j'aime pas Ah, ah Bah, j'étais bloqué Tu voulais que je fasse quoi, moi Bon Je t'ai tué Allez, donne-moi Mais quoi J'ai plus de pièces Je peux pas prendre d'objets Attention Ah, ah J'ai pas peur de vous, moi Ah, ah Plus que 5 personnes Et quand la musique, elle s'accélère, ça stresse, et du coup, on fait des erreurs de merde. C'est pénible, ça Meurs, meurs, meurs, meurs, merde. Ouf J'ai eu très peur, hein ah, je me suis fait arrêter. D'accord. D'accord. D'accord. Mais... Ah, ah voilà, Nick. Hé, hey, mets-moi une fleur. Mais pas un pot, je m'en fous de ton pot. Une fleur Mais Nimbao Je veux une fleur, pas une étoile. Oui, juste attends, hein. T'as de la chance, t'as de la chance, mais mais bon, pas un niveau difficile. Pas... Oh, mais je t'ai dit quoi, ah, attention. Viens là, champignon, champignon, champignon. J'ai pris un champignon et c'est même pas de la drogue. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Allez, passe-toi. Je voulais prendre la fleur. Je fais comment pour prendre la fleur qui est en dessous Bah, je pourrais pas. Voilà. Ah, quoi que. Non, non, je me suis, je me suis fait. Je me suis... Non, non, non, mais c'est à cause de Bowser là-haut. Oh. Évidemment que c'est à cause de vos qu ce que c'est le méchant. Qu'est-ce que. mec, non, c'est pas. Arrête, arrête de faire la musique du bien parce que c'est pas bien. qu'est-ce que tu me. Pfff. Allez, passe. Je n'ai pas peur de toi, petite boule de feu. Ah non. C'est qui quoi? Il. C'est. Non. C'est une étoile. Ah. Ah. Loupé. Ah. Ah non, pas Ouais bah tant pis pas de nuage magique euh, ouais mais bah, je m'en fiche maintenant Plus rien n'a de sens si je n'ai pas mon nuage magique Tu comprends ça Finalement qu'est-ce que la vie sans un nuage magique Hein Dites-le moi Allez pêche-toi Comme des jota réjautas... Mais non me suis fait toucher Je pourrais pas tuer Bowser Tant pis je tuerai le prochain Oh là là Vas-y foutonne ma gueule Allez m'en fiche j'ai pas peur de toi Eh bah si en fait Quoi Mais j'ai sauté J'ai sauté Je sais, je sais ce que j'ai. C'est le. J'ai sauté J'ai sauté, moi. Je sais que j'ai sauté parce que je saute. Ah, ça va pas se passer comme ça. Hein. Ah Bien aimé partout, mince Voilà, personne ne verra rien. Ah, ça commence Il veut se combattre. Waouh Waouh Waouh Waouh -oh, c'est les bruits de vario ça Waouh, waouh, waouh. Attention, ils m'ont mis un Bowser, là-bas, je le vois Ah Mais quoi Vas-y, tu veux te battre Mais quoi Je suis sauté sur le bloc, pas sur le Goomba Oh Le jeu a triché, c'est tout Le jeu a triché, il a vu que j'étais trop fort, du coup, il m'a fait perdre, hein, mais... À part ça, c'est bon Moi, je vais tout défoncer Ouh est parti Oh là là, c'est le dernier niveau, ça, ça va être compliqué mais eh, j'ai pas peur Waha waouh Wahou waouh Qu'est-ce que as cru Qu'est-ce que... Oh, attention wa ouais. Une vie On m'offre une vie, j'apprends On m'offre la vie Ça se trouve, c'est Dieu qui me l'a offert Dieu m'a offert ce champignon Dieu, il offre des champignons Oh, j'ai pas peur Waha J'ai peur ah, oh oh t'as cru m'avoir Eh bah ben ouais, moi aussi j'ai cru que t'allais m'avoir. Ah, j'ai voulu lui sauter dessus mais ça n'a pas réussi. Et on va arrêter de faire n'importe quoi. Ah, oh. ah et voilà. Les fleurs. Hop là. Ah. Ah. J'ai pas peur de toi. Moi j'exploite vos zones de collision. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop. Là, hop, là. hop. Non. Hop là. Quoi Tu veux te battre Évidemment que tu mets un pot parce que tu t'as que ça en réserve. Bon, écoute, tu me, hein, tu m'as saoulé. Ouais, t'as vu ce que je viens de faire, là L'action que c'était incroyable, hein. J'ai même pas fait exprès. La vengeance, c'est ta plat qui se mange froid. Ah, quoi, on est déjà plus que deux Je vais faire papa sans même avoir pu faire le premier niveau. Le premier château. C'est quoi, cette blague Ah, j'aurais pu essayer de le tuer avec les carapaces, mais bon. Tant pis, hein. Oh, to to. to to. Oh là là là là. Oh là là là là. Je suis prêt, je vous... J'ai fait top 1 Le top 1 le moins mérité du monde parce que c'était super court mais j'ai fait top 1 <rire> oh. J'ai eu... Ah oh, c'était éclaté. Eh hey, mais j'ai sauté c'est quoi mais... Mais Vas-y vas-y seule ma gueule là. Je suis désolé mais... mais évidemment que je me prends. N'importe quoi franchement. Oh mais oh allez Oust Oust, je peux vous voir vous Hop Hop là Allez bah merde Non mais va t'en foutre quoi écoute alors. Allez je me tire salut Allez Oust Je peux plus vous voir Vous m'avez saoulé Non, j'ai dit, je veux plus vous voir, allez, je m'en vais. Allez, salut. J'en ai marre de vous. Vous m'avez saoulé. Mais bordel, mais j'ai jamais terminé ce niveau. Vous m'avez saoulé, je vous dis, de toute façon, je... Je veux plus vous voir, allez, salut. Arrivez des archives. Et voilà, t'as vu, je suis mort. <rire> Fais chier. Oh, t'as cru, cru pouvoir m'avoir, Bowser? et eh bah ben non. Ah bah si. C'est mieux que rien, écoutez. Mais, je veux bagarre. Hein. Et bah ben voilà, en plus j'ai plus de pièces. Mais il y en avait combien des Bowser après? Ah, ah j'ai eu des Bowser, j'ai vu. Quoi? J'ai une fleur en plus, qu'est-ce que tu me oui. J'ai fais quoi là Tu, tu, tu m'expliques ce que je fais Bon, moi il ouais, envoie pas, pas de boule de feu. Mais j'ai sauté J'ai sauté Oh C'est go Oh Je suis mort à cause d'un goomba. Oh, mais c'est quoi toutes ces tortues Hop, hop là Oh là là là Même moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Eh hey, merde Je vais très très bien, et vous Allez, bouge ton cul Ah, c'est ça, attaquez-moi tous Que je vous envoie mille ennemis en même temps un hop là, hop là, hop là, ah j'ai loupé, ah bah j'ai encore loupé, ah là là j'ai y y'a trop de trucs à l'écran, dès que je touche à la carapace y'a 300 ennemis qui pop, qui viennent, y'a plein de pièges je... Non ça va vous bon. Moi perso je vais bien. Faut que vous êtes pas Ah bah si Oh Mon champignon Rendez-le oh, moi Non mais j'ai pas eu moi Mais pas lui L'autre à côté une espèce d'abruti Mais je dis le champi... Allez, hein, tu sais quoi, c'est la fin de la vidéo, abonnez-vous et l'air